Bonjour et bienvenue dans notre nouveau Facebook Live. Aujourd'hui consacré à un dispositif de formation très particulier, le dispositif saint que nous avons mis en œuvre au sein de l'établissement, le campus de formation des métiers de l'artisanat de Rivesaltes en compagnie d'Audrey. Bonjour. Et d'Éric. Bonjour. Enseignant qualifié qui accompagne ce dispositif au sein de notre établissement. Alors nous avons une première question de Léo de Perpignan qui veut savoir c'est quoi Sangor alors le dispositif Sangor, Léo, est un dispositif de formation qui permet d'accueillir pendant trois ans, pour un premier niveau de qualification, des publics allophones. Donc une question de Kevin du Barcarès, Sangor, c'est pour qui Bonjour, Kevin. Donc, Sangor, c'est pour un jeune public euh, allophone dont la langue française n'est pas la langue maternelle. Et ils ont forcément besoin euh, d'un accompagnement renforcé sur les savoirs de base de la langue française. Et généralement, c'est un public motivé et désireux de s'insérer par la voie professionnelle. Donc maintenant, une question de Mathéo de Rivesalte. Sangor, pourquoi faire Sangor? Alors bonjour Mathéo, alors Sangor c'est un parcours en fait gagnant-gagnant. Ça va permettre euh, notamment à l'apprenti et à ce jeune public de, bah, de réussir son, son examen hein, final, le CAP, tout en, en, tout en bénéficiant d'un accompagnement individualisé. Donc une question de Raphaël de Cabestani qui voudrait savoir, Sangor, comment ça se passe Bonjour Raphaël, alors donc, comme on l'a dit au départ, c'est euh, sur trois ans, hein, un CAP en trois ans, et dont la première année est consacrée en fait euh, vraiment à l'apprentissage de la langue française pour vraiment optimiser ses chances d'intégrer le CAP plus sereinement. Et nous avons une question maintenant de Jean-François de Bonpasse, qui voudrait connaître les avantages de Singor pour l'employeur alors Jean-François, pour l'employeur, eh tu vas signer un contrat d'apprentissage sur trois ans, à savoir que ben, ton employeur bénéficiera donc des aides et exonérations de charges sur la durée de du contrat, sur les trois ans de contrat, plutôt que deux traditionnellement. Donc nous avons une question de Nadia, qui est responsable d'une association d'insertion et qui voudrait connaître les avantages de Sangor pour les apprentis. Alors ce parcours Sangor pour les apprentis, c'est un, un parcours sécurisant en trois ans qui va favoriser l'insertion professionnelle donc de, de, des apprentis et grâce à un accompagnement individualisé tout au long de la formation. Merci pour votre attention. Euh, ce dispositif a été élaboré euh, par la Chambre de Métier euh, pour assurer cet accompagnement renforcé euh, de publics très motivés. Vous l'avez compris. Cette, euh, ce dispositif est un dispositif gagnant-gagnant. Euh, euh, il va assurer à la fois la compétence du jeune en entreprise et euh, satisfaire les besoins aujourd'hui en emploi euh, du tissu artisanal local. Nous vous invitons, si vous êtes un futur apprenti, si vous êtes euh, euh, d'une association d'insertion, à rejoindre donc, euh, notre établissement à travers les coordonnées qui figureront en bas de cette petite vidéo. Euh, nous vous attendons nombreux euh, pour cette prochaine rentrée à lefma réves Merci beaucoup. Merci à tous, n'hésitez pas à partager ce live Facebook et à nous rejoindre si vous avez besoin d'informations complémentaires.